baptisez-les et enseignez-les tu vois la Bible dit et qu'est ce qui va se passer c'est que il leur a dit de baptiser au nom du père du fils et du cet Esprit mais quand ils ont baptisé eux ils ont baptisé au nom de de Jésus parce qu'ils avaient compris que le père le fils et cet esprit c'était Jésus lui même <rire> tu vois et c'est ce qui est magnifique donc euh, voilà quoi le père le fils et cet esprit c'est Jésus il n'y a pas de souci par rapport à ça. donc voilà que tu peux entrer Veux-tu vraiment faire cet alliance avec le Seigneur Voilà, donner ta vie au Seigneur, marcher dans sa grâce, dans sa sainteté, pour le salut de ton âme. Oui Ben, tu peux juste ton nez. Ben, au nom de Yeshua, je te baptise. Alléluia Alléluia, Alléluia! Amen Bravo Seigneur Bravo Seigneur avant, ah bon, vous croyez que c'était les pasteurs qui devaient faire ça à tout prix? Oh ben, le Seigneur disciples. Ce sont les disciples qui baptisent, tu vois. Les disciples du Seigneur. Et quand on marche avec le Seigneur, eh ben, on devient des disciples, tu vois. Et eh ben, on peut baptiser. Donc, que le Seigneur soit béni. Amen. Amen.